L'institution est complètement, euh, entre guillemets, malade ah, Moi, je, je le dis clairement, je, je ne reconnais pas la police avec laquelle j'ai travaillé. Donc moi, j'ai été sous-préfet de 2003 à 2008, donc ça commence à faire maintenant. Et j'avais vraiment, euh, vraiment un attachement à la police. Je trouve que c'est un métier difficile, vraiment difficile. Ils sont quand même confrontés euh, au côté le plus obscur de l'être humain, à la, toute la misère sociale et tout ça, je veux dire. Moi, je le dis souvent, mais j'ai dit, ils gèrent de la merde toute la journée. C'est ça le job de policier. Alors, ils ont des fois des satisfactions quand ils arrêtent des délinquants, quand ils résolvent des enquêtes et tout ça. Mais je veux dire, c'est vraiment pénible, c'est usant. Euh, puis j'avais rencontré des, comme dans tous les métiers usants, des personnages, quoi. Des gens touchants. Euh, et, euh, et donc, j'avais un capital sympathie élevé pour la police. Donc moi, imagine, moi j'avais un capital élevé, euh, un capital sympathie élevé pour la police. Après quelques années de mobilisation. Je suis en colère contre eux. Alors imagine le citoyen lambda qui n'avait pas d'avis sur la police. Mais lui, il a la haine des flics. Les jeunes, là, on fabrique des générations entières anti-flics. Ils ont la haine des flics. Moi, je le vois. Je, je dis, moi, j'avais un capital sympathie élevé. J'ai bossé avec eux. Et franchement, j'ai souvent pris leur défense. Parfois, bah, quand ils merdaient, ils merdaient. Je ne connais pas leur défense. Mais j'ai souvent pris leur défense. Toujours, je et je continue à le dire, c'est un métier vraiment difficile. Mais zut, quoi il y a un moment, les gars, euh, assumez, quoi. Vous êtes plus défendables. Et moi, je te dis, je pars de haut. Mais ceux qui partaient de plus bas, mais on ne va jamais les récupérer. -à -dire que... Et c'est dramatique hein, pour la France. On a besoin de policiers de gendarmes, on a besoin de maintien de l'ordre, mais fait selon les règles de l'état de droit, on a besoin de tout ça. Mais aujourd'hui, tout est dévoyé, complètement. Est-ce que ça ne fait pas fuir aussi les bons éléments, comme toi, comme d'autres, qui justement ont ouais. cet idéal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 T'as envie de te, te, te, te bastonner en marque Non, parce que là, ils n'auraient pas d'armure. Oui, euh, ouais, ouais, ouais. Je suis mais, pas sûr euh, qu'ils en sortiraient ouais. aussi là, dans ce contexte on Mais il y a des, on voit y a des mecs, ils... c'est inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas le profil psychologique ouais. pour assumer des missions qui sont des missions euh, graves, solennelles et dangereuses. Et où il faut du, de la maîtrise, quoi. Mmh. du discernement, de la maîtrise et être parfaitement professionnel. Parce que toutes leurs techniques d'intervention, c'est des gestes qu'ils apprennent. Donc ça doit être professionnel. Mais tu vois dans le regard de certains. Certains ont peur. Ils sont violents parce qu'ils ont peur. On peut ouais, le voir. Des autres ouais. Ils ont peur. Ils sont... ils se retrouvent dans des situations. Et c'est vrai que ça peut être impressionnant. Donc ils, peuvent... ils ont peur. Ils sont... Mais il y en a d'autres qui sont violents parce qu'ils ont plaisir à être violents. Voilà. C'est désastreux pour l'image de la France. Euh, ces images elles circulent en boucle. Toutes les images qu'on filme elles circulent en boucle. J'imagine que tu es contacté régulièrement par des médias étrangers qui veulent reprendre ouais. les images. Nous euh, et AB7Media, on est régulièrement contacté. Donc ça tourne en boucle. Ça donne une image désespérante. Et surtout, ça donne l'image d'un pays qui, en plus, donne des leçons au monde, en tout cas, le président Macron. Donc, le, ce, cette incohérence-là est désastreuse pour notre image, très clairement. Et pas plus tard que ce matin, je discutais avec un journaliste français qui couvre l'Afrique depuis de nombreuses années. Et puis, on en venait à dire, c'est fou ce qu'on observait en Afrique. On est en train de l'observer. C'est-à-dire qu'il y a certains régimes autoritaires qu'on observe en Afrique. J'ai dit, on est en train d'observer, alors ce n'est pas de la même intensité, mais cette dérive-là en France, quoi. Et c'est vraiment... Désastreux pour nous. Alors, au niveau institutionnel, parce que par contre, pour l'image des Français, c'est bon. Il y a le hashtag qui était en tendance depuis quelques jours au, en Grande-Bretagne, c'était « be more French ». Oui, Et oui, pourquoi oui. ils disaient « be more French » Parce qu'eux aussi, ils sont en pleine lutte sociale en ce moment, notamment pour demander des augmentations de salaire. Ils disaient « en fait, les Français nous montrent la voie, il ne faut pas se laisser faire ». Alors, ce n'est pas le hashtag tout cramé, mais c'est sous-entendu euh, « Arrêtez de défiler euh, tranquillement ». Et le « Be more French », c'est franchement, les Français nous montent la voie. Et il y a eu, devant certaines de nos ambassades à l'étranger, des rassemblements de soutien aux manifestants français devant les ambassades. Donc, je pense qu'en fait, ça, ça décrédibilise beaucoup le pouvoir, le niveau institutionnel. Mais je pense qu'en tout cas, pour une certaine partie de l'opinion euh, euh, dans certains pays étrangers, ben, le peuple français, ça reste un peuple de rebelles, quoi, de révolutionnaires. Donc en fait, euh, ça peut nous rendre peut-être sympathiques. En tout cas, moi, quand j'ai vu ce hashtag Be More French, je me suis dit, waouh il, il est très flatteur pour nous. Prenez, prenez les Français en exemple, quoi. ne vous laissez pas faire. Mais c'est ce qui s'était passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs. Ouais. Il y a plein de, de reprises de ce mouvement qui s'étaient ouais. faites un peu partout. Donc voilà, mais je pense qu'en termes de diplomatie et d'impact politique, c'est désastreux. Et donc, du coup, on perd de l'influence. L'annulation du déplacement de, de Charles III, c'est pas anecdotique. Ça veut juste dire qu'on a un président en France qui ne peut pas assurer la, la sécurité d'un autre chef d'État. C'est pas possible. D'ailleurs, il a annulé son déplacement au stade de France le vendredi dernier, parce qu'il savait... D'abord, il y avait des appels à manifester. Ensuite, il savait qu'il allait voir les sifflets à la 49e minute et 3 secondes. Euh, donc, il ne voulait pas éviter... Alors là, je sais que demain, il se déplace, je ne sais plus où. là. Il y a, sur les réseaux sociaux, les gens ils ont montré des images de cortèges de CRS qui se déplacent... Euh, je ne sais plus où est-ce qu'il va demain... Euh, mais euh, il va être empêché, lui aussi il va être empêché. Donc c'est ça, ça fait du mal à l'image de, de l'institution française, et donc du coup ça rend notre diplomatie plus faible. Mais pour l'image des Français, je ne suis pas sûr que ça soit si mauvais que ça. On a touché le fond avec le mouvement des Gilets jaunes, avec la répression, parce que là le bilan humain est effroyable. Mais derrière tout ça, n'oublions pas que ça fait 25 ans que dans les quartiers, la police fait ça. Et comme c'était dans les quartiers, un peu invisibilisé, ou que tous les autres personnes qui vivent pas dans les quartiers disent Ouais, oh, mais c'est les quartiers, c'est particulier, tout ça. Et d'ailleurs, les gens dans les quartiers nous en tiennent un peu rigueur. Nous, enfin, moi je dis Moi je suis, je, je suis un privilégié, je ne vis pas dans les quartiers, tout ça. Ils nous disent bah, Pendant 20 ans, on ne vous a pas entendu sur les violences policières. Mmh. Et ne l'oublions pas, parce que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi une habitude prise par certaines unités de police de faire un peu n'importe quoi. Et, et dans les quartiers, ça fait 20 ans que ça dure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civicio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1€, euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube.